Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment mettre à jour les Windows 10 pour leur feature update. Donc premièrement aller dans le com store, rechercher Windows 10. Il y a un petit composant qui permet de faire ces upgrades là qui s'appelle Windows 10 upgrade or update la test feature release, on télécharge ce composant, donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Ensuite on peut aller dans ces composants, on peut rechercher Windows 10 afin de passer ce composant-là en favori pour pouvoir l'exploiter en Quick Job ensuite. Donc avant de déployer une notion qui peut être importante puisque euh, c'est un process qui est quand même assez long, qui prend en règle générale à peu près 4 heures, ce que vous pouvez faire c'est euh, vous faire un groupe spécifique ou un, un site groupe, soit un device group pour regrouper les machines que vous prévoyez de migrer et leur assigner une politique de gestion de l'alimentation vous allez pouvoir dire, euh, voilà, je fais des stand-by, after, never. Comme ça, vous ne serez pas pollué par la mise en veille prolongée euh, pendant le process de mise à jour de feature update. Ensuite, ne reste qu'à faire, euh, donc sélectionner un, un site en question, une machine, ou, procéder d'abord à des tests, hein, ça aussi je vous le conseille, euh, si ça marche sur une, deux, trois machines et que vous avez une cible de 60 machines, passez par une petite phase de test. C'est toujours mieux. Ensuite, on va lancer le quick job. Windows 10, upgrade or update. Donc ça, c'est pour bypasser des scripts si on a des problèmes de, de check pendant le... Pendant le la phase préparatoire du script, vous verrez dans, les, dans le STD out hein, s'il y a des soucis. Et ensuite, on veut, si on veut redémarrer la, la machine à la fin du processus, donc moi je vous le conseille, puisque vous avez souvent une phase très longue après reboot euh, qui peut ralentir un utilisateur. Donc, bien entendu, ces scripts-là sont à exécuter le soir en accord avec les... Euh, L'utilisateur concerné, euh, c'est pas à lancer en pleine journée, euh, bien entendu. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur Save et puis la, la mise à jour va se déclencher sur le poste. Donc on pourrait, là j'ai lancé en Quick Job, on aurait très bien pu euh, différer en lançant ça euh, avec des jobs, euh, des tâches euh, en français. Voilà, c'est tout simple. Euh, ce, ce script est valide sur tout un tas de versions euh, Windows. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, si on fait une petite recherche sur le contenu de ce script, donc si vous êtes un peu curieux et que vous voulez aller voir comment ce script se comporte, vous pouvez très bien le copier et voir son visualiser son contenu. Là, on peut vite s'apercevoir dans le script hein, qu'il y a pas mal de versions euh, de Windows qui sont gérées et qu'il s'appuie en fait sur le Windows Up Upgrade Tool, donc, euh, qui assure une très grande versatilité en termes de mise à jour euh, de feature update euh, pour tous les systèmes qui sont euh, pris en charge. Voilà. Euh, C'est tout pour ce petit composant et ce petit quick tips. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir.